Je ne peux pas le détruire, c'est trop beau. Et il a pris de l'or avec ce manteau, le manteau de Chinear. Et c'était donc, c'était des manteaux qui étaient faits de fil de, de bissus. Le bissus, c'est un fil extrêmement, extrêmement, extrêmement fin, puisque un manteau euh, pouvait être, euh, pouvait être euh, rassemblé dans un anneau, euh, dans un anneau.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 Et c'est la domination de Nimrod qui a permis cela. Mitzraim, c'est l'Égypte. Alors, Mitzraim, au verset 13, engendra les Ludim, les Anamim, les Lehabim, les Naftuhim, les Patrusim, les Kalushim, d'où sont sortis les Philistins et les Kaftorim. Et au verset 15, nous voici avec Canaan. Canaan, donc, est le plus jeune fils de cham cham étant le fils de Noé. Alors Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Gébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Évins, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsemariens, les Hamatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Gérard. Sidon, Sidon c'est au nord, vers le Liban. Selon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 Parce que dans, dans l'homme, il, il y a un vide en forme de Dieu. Je crois que ça, il ne faut jamais l'oublier. Euh, Ces dieux réclamaient des sacrifices. Vous savez que le plus grand sacrifice va libérer la plus grande puissance. Preuve.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 vous convaincre. Je vous dis à la prochaine fois. Shalom.